Peux-tu comparer tes deux régions françaises préférées Oui, j'aime beaucoup la région Rhône-Alpes et la Bretagne. La région Rhône-Alpes est au sud-est de la France, à côté des Alpes. Il y fait très chaud en été, euh, très froid en hiver, il neige parfois, parce que c'est à côté des Alpes. En Bretagne, euh, il fait plus frais en été et il fait plus doux en hiver. Alors, je préfère le je préfère le temps de la région Rhône-Alpes parce que j'aime beaucoup skier, c'est un temps qui est parfait, il neige, on peut aller skier. En Bretagne, euh, j'aime beaucoup le, le climat, les températures fraîches, donc en été il fait, plus, il fait moins chaud qu'à Lyon par exemple, d'aller dans, dans les grandes villes de la région Rhône-Alpes. Euh, mais j'aime beaucoup les deux régions, euh, je préfère peut-être plus Lyon et la région Rhône-Alpes parce que c'est là où j'ai grandi.